Nouveau format de vidéo, nouveau produit, je découvre avec vous l'XIO Power de Calor. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech. je suis avec Christophe de chez Calor. Alors, si vous avez vu un peu les vidéos, il a également fait une review sur Moulinex, c'est normal. Moulinex fait partie d'un groupe avec Calor qui s'appelle Groupe cep qui regroupe plein de marques. Donc, fatalement, on a un représentant pour beaucoup de marques. Comme ça, si vous posez la question, j'y réponds. Donc, c'est logique, en même temps, un représentant par marque, serait aurait été un petit peu long. Ici, j'ai voulu découvrir avec vous un produit. Alors, je vous avoue que personnellement, au départ, je suis assez pas sceptique, mais je suis pas forcément utilisateur personnellement de ce produit, mais je me dis que la chaîne est quand même une chaîne où la communauté doit être vraiment euh, multiple. Il faut avoir plein de personnes différentes. Donc je me suis dit tiens, autant en parler. On va en parler. Je vais essayer d'en parler le plus indépendamment possible comme ça. Christophe va nous expliquer c'est quoi les avantages et vous ferez votre opinion de ce produit. Donc bonjour Christophe, merci de nous recevoir bonjour chez Thomas. toi. Bonjour Thomas, merci d'être venu. Explique nous un peu l'Xeo Power Calor, c'est quoi le concept Alors le concept, c'est de pouvoir euh, repasser puisque le Xeo Power est un lifting d'un produit qu'on qu avait déjà qui s'appelle le Xeo et qui était un défroisseur. Xeo Power est maintenant euh, équipé d'un boiler et donc il permet de repasser euh, de manière très rapide et euh, un peu un peu partout. C'est un petit peu le, le, partout. Un petit peu partout. Hein. Donc on sait C'est assez, com assez, com assez compact au niveau de la base. Okay. Il y a des petites roulettes qui, qui se trouvent juste en dessous qui te permettent de le déplacer assez facilement. De l'autre côté. Euh, de oui, de l'autre côté, pardon, et qui te permettent de le déplacer assez facilement. Donc tu tu peux l'utiliser un, peu, un petit peu partout chez toi, en fonction de tes besoins. Euh, voilà, tu n'es pas obligé d'avoir ta grande table à repasser qui se trouve dans ton salon. C'est compact, ça se déplace. Euh, parce que le concept du défroisseur, alors s'il y a des plus anciens qui, qui regardent la, la vidéo, des anciens moi au niveau de l'électroménager, le, le système du défroissage, c'est quelque chose que les marques ont toujours eu envie d'avoir. Il y a même une époque, je pense, où, où Rowenta avait sorti une housse pliable dans laquelle vous mettiez votre cheville et vous fermiez une petite housse. Vous pas encore dans le monde de électroménager. Mais euh, voilà, donc je pense que le défroisseur, c'est un peu la l'envie que tout le monde a de vendre ce genre de défroisseur mais quoi les autres ne marchaient pas ou vous avez voulu compléter la gamme ici on a voulu vraiment offrir une, une solution qui, qui permet de vraiment de repasser alors pourquoi est-ce qu'on fait ça on voit que le, le marché du fer à repasser est en train de en train de reprendre un petit peu de un petit peu de vigueur okay. euh, chez tout le monde, chez toutes, chez, marques, tout le monde ouais. chez toutes les marques et dans, dans, dans tous les segments de vente okay. euh, tout, tout compris le marché du fer à repasser est en train de reprendre du reprendre de la, de la vigueur à okay. contrario le marché du générateur commence à légèrement baisser également ce qui nous fait dire dire que de plus en plus de gens portent le, leurs vêtements au titre service ou alors tout simplement n'aiment plus repasser ou ne repassent plus. Et donc, on doit arriver avec des solutions euh, intermédiaires et d'appoint. Ok, donc, donc la, la là, grosse centrale à 400-500 euros, tu veux dire que vous voyez vous dans les chiffres, personnellement, j'ai pas les chiffres tout à fait sincèrement, et tu vois que dans les chiffres, c'est plus, bah, plus ça, comme ça, ça, reste, ça reste le Ça reste le, le maître-achat en, en termes de traitement du linge, ça reste ça. Maintenant, on voit qu'il y a un, une petite perte de vitesse. Est-ce que tu penses que c'est pas plus une technique pour que les gens achètent un deuxième fer <rire> Pense... Peut-être, non je, je ne pense non. pas, non, voilà. non, du tout. Si, si tu as déjà un fer ou si tu as déjà un générateur... Mais imaginons, ceci -ce peut rester debout, ça prend un peu moins de place. Plutôt que la grosse planche qui est que mise, que mise dans le salon. Planche, et si on doit repasser juste une semise, c'est peut-être plus pratique. C'est beaucoup de... plus pratique. Voilà, donc c'est ça. C'est peut-être aussi pour. C'est beaucoup plus pratique. Par exemple, pour, pour des personnes comme toi, comme moi, qui mettons des chemises tous les jours, le matin, on se, on se rend compte que toutes nos chemises sont au pressing il nous en reste une qui est un petit peu chiffonnée. Voilà, on sort, le, on sort le, notre Xeo Power. Et à ce moment-là, on peut re re repasser assez rapidement. Ça chauffe un, en 7 un produit, secondes. Un 70 secondes. 70, ouais, les 70 secondes, c'est 2 chauffer. minutes. Ok, ok, ça va. C'est quand même très rapide. Mais la gamme de prix, faut savoir si c'est un produit point de luxe ou pas non, On est sur 399 euros en termes okay. de prix de vente conseillé. D'accord, ok. Alors ça fonctionne comment Explique-moi un peu. Il y a un boiler, un bouton power, trois possibilités au niveau, du, au niveau de la vapeur. Donc okay. soit le mode éco sans vapeur, soit le mode simple, soit le mode vapeur maximum. D'accord. Euh, voilà, c'est assez pas facile. De anti -calcaire pas, pas de cartouche anti-calcaire dedans Pas de cartouche anti-calcaire. On a euh, une petite alerte quand il faut euh, quand il faudra détartrer okay. et alors ce sera comme sur nos générateurs une petite cuillère à rincer euh, donc le calcaire se dépose dessus c'est une petite cuillère qu'on rince on enlève le calcaire on remet la okay. cuillère dedans alors je fais vite une parenthèse on mettra dans la description euh, de la vidéo, une, Vanessa, une vidéo qu'on a fait avec Vanessa, de, justement, de chez, de chez Calor et de chez Rowenta. On ne détartre pas ces centrales. Calor, donc ça veut dire que même le système calcaire n'est pas vraiment un détartrage à faire. Vous avez une, une, comment, une pâte que vous devez retirer, donc un collecteur de calcaire que vous devez retirer. L'important dedans, c'est l'eau que vous mettez. Pas d'eau d'adoucisseur d'eau. Pas d'eau d'adoucisseur d'eau. Vous mettez de l'eau de ville couplée avec de l'eau déminéralisée, de l'eau pour faire à repasser non parfumée. Ok, ça c'est très très important, okay, si vous avez trop de calcaire, vous pouvez augmenter la quantité, le dosage avec de l'eau pour faire à repasser, voilà, mais pas d'eau d'adoucisseur s'il vous plaît, donc c'est important de rincer sa centrale, de vider son réservoir et de vider également sa chaudière, voilà, mais ça vous retrouverez la vidéo, elle vous expliquera, ça reste une chaudière, hein, donc c'est... C'est ça, c'est okay. une chaudière. Le fer, par contre, un truc pour moi, j'ai l'air de bien aimer, c'est que c'est léger. C'est très léger, c est c est 580 ça aussi grammes. C'est 180 grammes 580 grammes. Tu vas prendre un Je te le laisse. Ok. Par contre, c'est petit en surface. Hein, c'est petit en surface. Passé. Comme on l'a dit, c'est plutôt une solution d'appoint. Hein. Donc, euh, tu vas rarement repasser une manne complète avec ça. Ok. Vous pensez, il y, y a les endroits en, en Belgique où vous allez plus vendre ce, ce, ce genre de fait Vous avez fait des temps ou pas encore Alors. Vous avez vu qu'en France, ça ne se vend pas encore en France. C'est tout nouveau de nouveau. Mais... Oui, ça, le lancement se fera partout en France comme en Belgique en simultané. Ok. On repasse comme ça Alors tu as trois solutions, tu soulèves simplement la planche, tu as trois possibilités, euh, tu as trois, possi trois positions différentes, la diagonale, tu la soulèves un petit peu, tu la places en verticale. Ça c'est pour défroisser ou ranger Pour défroisser ou ranger okay, en Donc effet. là, si on veut, on veut imaginer, voilà, on met, on met son cintre, on pourrait imaginer défroisser comme ça Oui, je te conseille quand même de toucher légèrement, euh, de toucher légèrement ton vêtement. Okay. Petite seconde, ça vient de... J'ai déjà beaucoup... J'ai déjà, déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup puisé. Ben, ça nous permettra d'enchaîner voilà. sur la position horizontale. Pour les personnes qui font 2,40 mètres. Et si on veut ça. le rabaisser Si tu veux le rabaisser. C'est très simple, ça se trouve à l'arrière. Ok. Et voilà. Ok, on peut même encore aller plus bas. Hein, je... peux, oui, oui. On voilà. Donc ici, la planche, on l'a précise est en plastique. Donc il ça. y a une stabilité qui est moyenne, oui. de nouveau, on, on ne va repasse pas, man... dessus. Voilà. On ne pas dessus, on ne s'appuie pas dessus, on ne met pas de manne dessus pour okay. trier, c'est important, ok, et on ne repasse pas pendant deux heures, c'est pas le but, hein. donc on voit, voilà, c'est vraiment, an... en vraiment un Encore une c'est une solution qui... d'appoint, c'est D'accord, ok, c'est vraiment une, une, sol... une solution d'appoint dessus, je regarde pour voir si on manipule ça facilement, mais, euh... allez, si je devais mettre un... Un... Je, te, je te conseille, alors si tu veux vraiment le manipuler, de te mettre de mon côté, tu as oui. la faire qui se trouve de l'autre côté. Si je dois avoir une toute petite critique, c'est qu'au niveau des planches, en fait, souvent les planches sont quand même en pointe, oui. pour savoir glisser un polo dedans, là si je veux glisser un polo ou une chemise avec la position rectangulaire de la planche, je vais peut-être avoir un petit C'est plus compliqué, plus moi, moi je te conseille de toujours repasser sur un cintre que tu peux accrocher ici à ce moment là, okay. et donc tu le, tu le poses en, en, en, en diagonale plutôt. Okay. Et alors à ce moment-là, tu peux euh, bénéficier de la, de la diagonale pour pouvoir t'appuyer du sein pour pouvoir garder la bonne forme de ton de ton polo et pouvoir le repasser slash le défroisser euh, de la meilleure manière. S'il y avait un petit un truc que je trouve par contre extrêmement sympathique, alors je sais que c'est pas très objectif, mais euh, c'est que ça a du look par contre. <rire> je trouve que c'est assez, assez classe à avoir dans sa buanderie. Mais bon, ça c'est un peu subjectif. Est-ce que la, la centrale s'enlève ou pas du support La centrale s'enlève en effet. Ok, Donc on peut bouger la centrale Oui pour ce le, le remplissage Le est réservoir même... est amovible, on voilà. peut prendre le réservoir et le remplir directement au robinet Ok, qu'est-ce que tu en penses De ce, de ce, de ce produit Christophe Où tu le vois, chez, quel, chez quelle Personne euh... Moi je le vois plutôt chez, donc, Pas chez les familles, ou alors vraiment chez les familles Qui ont, euh, qui ont... Qui ont souvent des, des, des petits vêtements à repasser, à à défroisser le matin. Euh, mais je le vois plutôt chez chez des, des personnes allant de, de, de 18 à de 18 à, à 35 ans, par exemple éventuellement en cote. Euh, c'est beaucoup, c'est très simple pour les gens qui sont en cote. Euh, ça permet de, de voilà repasser les vêtements euh, euh, lors d'occasions plus importantes. Les, les personnes célibataires éventuellement ou les, Donc, les ça couples, vient s'inscrire le... entre par exemple l'étudiant qui s'achète un fer à à 39, euh, 30, entre 39 et 50 euros, et une planche à 50 euros. Okay, oui, donc ça fait une de centaine d'euros. Il le range dans un coin de son cote ou ceci qui est le même produit un peu plus luxueux. Okay, il, faut ça. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'en termes de fer, tu parlais, tu, tu donnais un prix approximatif pour le fer. Oui. En termes de fer, si on veut avoir les spécifications qu'on oui. a sur l'Xeo Power, on doit monter déjà dans un, on doit avoir déjà un centaines fer plus haut de gamme. Plus haut de gamme, déjà une, une centaine d'euros, okay. en effet. Tu dois à ça ajouter une planche, bon, une planche dans un cote. Je te fais pas un dessin Oui, tout à fait. Et, et le gros avantage, je trouve, si vraiment il y a... Voilà. Parce que c'est pour ça que tu dis 18 à 35 ans, mais je suis pas hyper d'accord avec toi sur ce coup-là. Euh, je vois, et dans ma famille, il y en a qui en souffrent quand on a mal aux épaules, etc. C La, le côté léger du fer est quand même assez bien fait. Et il y a autre chose ça. aussi, c'est que, par exemple, dernièrement, j'ai acheté des, des chemises qui ont beaucoup plus facile pour se repasser. Euh, il n'y a plus non plus pour tous les textiles, besoin de repasser, de pousser. Non, non, c'est ça. Avant. Mais l'avantage la, avanta, d'avoir un boiler, c'est que ça nous permet d'avoir une pression suffisante pour, au le niveau, vertical pour, le, surtout. pour le défraissage, mais aussi pour le repassage, voilà. ce qui nous permet d'alléger le fer en final. Okay, mais le côté léger a pour moi un avantage, peut-être sur les Tout personnes au-delà de 35 ans, qui ne veulent plus forcément sortir le gros fer avec l'eau qu'on met dedans, la grosse Moi, moi je te je parle, je parle de, de la théorie. Aussi. En théorie, c'était comme ça qu'on qu qu le voyait. Maintenant, c'est vrai que ça peut avoir plein d'autres bah applications. On va, on va voir un peu ce que ce produit va donner, comme ça on l'a découvert en premier. Merci beaucoup. Très gentil de, de, toi, de, de nous bien. avoir reçus. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce nouveau format, ces nouveaux produits. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez plus d'infos, mais ben ce sera sur le site de vente en ligne ou en magasin. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, cliquez la cloche pour des notifications. Une nouvelle vidéo toutes les semaines et peut-être un peu plus en ce moment. Facebook, Instagram, Twitter, également Twitter. À bientôt pour d'autres vidéos. Ciao